Quand on se lance dans ce processus d'introspection, c'est le chemin parcouru plus que la destination, je crois, qui... Non mais, des... concrètement, pourquoi tu as fait ce CQP Franchement, bah pour mettre la misère à Boulard. Bon, Bruno, le but de ce film est de donner envie à vos collègues de valoriser leurs compétences pour obtenir un certificat. Ok Ok, je me reconcentre. L'être humain est surprenant. Prenez par exemple moi. Hein, Humilité, Bruno. Humilité. Hum, ok, euh, bon, ben, euh, Avec Julie, notre RH, nous avons évalué l'ensemble de mes compétences. Elle m'a ensuite proposé de suivre une formation. Euh, c'est un peu plat, c'est mou, non, donc, non, hein. non Non, non, non, non. C'est super. Et je peux te le faire plus péchu, tu vois, un peu style remise de prix. Il faut les faire rêver, les collègues. Non, non, non mais ils rêvent déjà. Ils rêvent déjà. Euh, Parlez-nous du certificat plutôt. Hum, ok. plutôt. Euh, j'ai donc préparé mon dossier de certification qui récapitule l'ensemble de mes compétences. Entre parenthèses, gros, gros dossier, et je l'ai présenté ensuite devant un jury. Ok, <rire> Après, c'est la success story, c'est l'engrenage, obtention du certificat, félicitations du jury, augmentation, prise de responsabilité dans la boîte et pourquoi pas, pour finir, chief executive officer. Quoi Chief executive officer. Quoi PDG, quoi. C'est bon, Kylian, vous avez tout ce qu'il vous faut, là. C'est dans la boîte. Non. C'est pas déjà fini J'ai tout eu dans ma vie. J'ai un cursus qui fait rêver à, à peu près n'importe qui. Euh, on se la refait celle-là Faut arrêter de se mentir. C'est moi, l'élite. Pas se planquer de boulard. J'étais bon sur celle-là. Prends-moi un plan américain, là. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux à qui tout sourient, et ceux qui creusent. Boulard, il creuse. Hé, hey, j'ai besoin d'un petit raccord maquillage. Le boulard je fais les papiers, façon puzzle, dans toute la ville, coupé oh, J'étais bon là <rire>